Et salut tout le monde, c'est Chirel, on se retrouve donc pour la suite de Tell Me Why, le chapitre 2, secret de famille, la partie 2. On s'était arrêté sur leurs souvenirs après l'appel de Tina pour la vente de la maison auquel Allison avait refusé pour laisser du temps. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Il se dirigeait pour aller avoir des explications avec le père adoptif d'Allison sur les mensonges, euh, sur la visite qu'il avait donnée à leur mère le jour où il y a eu le drame. On va voir ce qui se passe. C'est parti tout de suite. Ah, je savais qu'il était toujours là. Je savais bien qu'on était déjà venus ici. On avait dit que ça faisait partie du royaume de Ronan. Et c'est toujours le cas. Il a seulement besoin d'une petite mise à jour. Qu'est-ce que tu fais je voulais déjà faire à l'époque, mais j'avais jamais osé. Voilà, c'est déjà mieux. T'as raison. Beaucoup mieux. déverrouillé verrouillé, Bon, c'est quoi le blanc On entre et on demande calmement à Eddy pourquoi il était présent sur là. Allez. On devrait lui laisser une chance de s'expliquer. Ok uh -huh. Oui, ok. Je comprends, Monsieur Barrow. Je lui transmets Comptez sur moi. Entendu, j'ai bien tout noté. Bonne journée, Monsieur Barreau. Bonjour, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais coincée à l'accueil Y'a Rose qui est malade aujourd'hui. Je la remplace en essayant de faire ma paperasse. Et toi, qu'est-ce que tu fais là Je viens voir oncle Eddie. Vu la ressemblance frappante, je vais supposer que c'est Tyler. Tyler Denise. Denise, Tyler. Wilson, tu peux dire à l'agent Vincenzi que je vais... Ah, oh, bonjour Wilson. Salut Eddie. Je vais prendre la déposition du docteur Torres. Inutile de renvoyer Vincenzi au commissariat. On dirait qu'il est pas de très bonne humeur. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe, mais il n'est pas dans son assiette. Bonne chance. Super. Il y a une excuse pour nous envoyer promener. Je suis sûre qu'il trouvera un moment. Hé, hey. mais il parle Comment ça se passe à Delos pour l'instant Je suis content de revoir Alison. Elle arrête pas de parler de toi en ce moment. Tout le temps. Elle est super contente que tu sois ici. Au fait, je voulais te dire... Alison nous a montré l'article que t'as écrit pour le Juno Daily l'an dernier. C'était vraiment génial. L'État devrait vraiment mieux financer les centres éducatifs. Ils ont de la chance de t'avoir à Firewood. Merci. Je me suis battu pour qu'on ait plus d'activités extérieures. Du coup, je me suis pas fait que des copains dans l'administration. Mais la première fois que les gamins ont grimpé le Mont Robert, waouh, ils étaient tellement fiers. T'es génial. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je je travaille parfois comme bénévole pour la CEJ. Des conférences sur la police, des groupes de parole quand je peux. La CEJ Tu sais, la coalition pour l'égalité de Juno. Oh. Oh Ah bon Vraiment Mais c'est trop bien. Ouais, et je dis pas ça pour faire de la pub. Mais les gamins de ces groupes, que ce soit à Fireweed ou à la CJ, ils ont besoin de gens qui les comprennent vraiment, qui savent ce qu'ils ont traversé, et qui se battront pour obtenir ce qu'il leur faut. Enfin, bref, désolé pour le speech. Ah, salut les jeunes. Salut à toi, Quadra. pas vous deux Ton oncle dit que vous étiez dans un grand ménage de printemps pour quelques jours Quelques jours Il est optimiste. À chaque fois qu'on trie un tiroir, il y en a deux autres qui sortent de nulle part. <rire> Ah, Crois-moi, je compatis. Quand on a vidé la maison des parents de Linda, oh j'ai cru qu'on devrait y aller au tracteur de Comment va Linda j'ai l'impression que ça fait des mois que je ne l'ai pas vue. Ça va, elle vient de commencer un nouveau bibliothécaire au lycée. Ça n'est pas des masses, mais elle voit les enfants tous les jours. J'imagine que Brandon est ravi. Ça oui, ravi comme un ado qui doit passer du temps avec sa chère maman. Bon, je te laisse bosser. Oh, t'inquiète pas, tu me déranges pas. Docteur Torres, vous avez dit que votre fille était avec vous pendant l'incident Oui, c'est exact. J'ai besoin d'informations à son sujet. Vous pouvez me donner son nom et sa date de naissance Bien sûr. Isabelle Anderson, née le 16 juillet 2009. Anderson Pas Torres, donc C'est le nom de son frère. Le chef prend une déposition, mais tu peux essayer de l'intercepter quand il aura fini. À cause de mes ordres. Désolée Tyler, j'ai du plus boulot. Plus. hôpitaux du sud-est de l'Alaska. Dans les faits, je suis toujours de garde. Ah, oui, voilà. Je vois. Vous savez, on vous remercie beaucoup de venir ici après une garde 24 heures. T'as besoin de quelque chose, Alison Euh, ouais. Tyler On y va Bonjour, chef Brown. Bonjour, Tyler. Euh, on peut se parler en privé C'est un peu urgent. Vous voulez bien m'excuser un petit instant, docteur Doréz Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux On avait d'autres questions à propos de notre mère. Écoutez, c'est pas le bon moment. Eh ben, on peut sans doute revenir plus tard. Excusez-moi. Allez. Écoutez, on est en sous-effectif aujourd'hui. J'ai une réceptionniste qui est malade. Un agent qui a des problèmes personnels. Et je dois prendre la déposition de cette dame, j'ai pas vraiment le temps de discuter. On espérait que tu pourrais nous donner des réponses. Bon, écoutez, je ne sais pas, pas ce que vous pouvez attendre d'autre de moi. Je vous ai déjà tout dit. Je dois ouais. impérativement reprendre mon travail. Je suis désolé. Ah, je devais être dingue quand il était tu comme ça. Maintenant et maintenant. Pardon, mademoiselle Doré. Euh, Pas nous dire la vérité. Donc, je propose qu'on la cherche nous-mêmes. D'après toi, où ils ont mis son dossier J'en sais rien. La salle des archives Ou alors le bureau Attends, tu penses vraiment entrer par effraction dans les archives de la police Faut y aller au flot. Veuillez me donner le détail de votre pas du temps, Ta ouais, c'est un, un truc qui arrive plus souvent plus entre 11 et 21 ans. <rire> oui, euh... bon. Bienvenue. Merci. Ça faisait longtemps. Alors, qu'est-ce qui vous qu a manqué C'est juste qu'on peut plus passer des lumières fluorescentes et des odeurs de vieux sandwichs. <rire> c'est pas si terrible. Je peux faire quelque chose pour vous C'est ça Oui, c'est ce qu'elle a Eh ben, peut-être oui. Ouais. Tu penses qu'on pourrait consulter le dossier de notre mère Ah, euh... Alors, Je... euh, vous avez le droit de consulter tous les documents qui vous concernent. Donc, vous pouvez toujours faire une demande d'accès au dossier. Donc, ça veut dire oui Bien sûr. Je peux m'occuper du formulaire, si vous voulez. Non, c'est bon. On va voir ça avec Brown. Merci. Alors, Tyler, le chef a dit que mentor à Firewheel, hein T'as déjà pensé à de la police tout doux, il vient juste d'arriver. Ouais, ouais, je sais. Mais on aurait bien besoin de gens comme lui. Merci. Mais je sais pas si c'est trop mon truc. T'es quand même pas en train de recruter mon frère. Et pourquoi pas On manque de monde en ce moment. Et comme t'as déjà décliné mon offre, je t'en le coup avec l'autre, Ronin. C'est vrai qu'un peu de sang neuf, ce serait bien dans ce commissariat. Je trouve Isabella actuellement À l'école. Apparemment, il nous servent tous les dossiers d'enquête juste ici. Merde, tu m'as fait peur. Sur en tout cas, si Brown ne veut pas franger avec nous, il devrait lire le dossier de frères. Ouais, d'accord. Ah, les exercices d'évacuation. C'est l'idéal pour pas bosser, ça. Dis, c'est ton bureau, ça mmh. Hein, il me il semblait bien. bien. Du balai. Pardon. Pardon. C'est vrai. vrai. De la nature, je crois. Il y a des toilettes à côté de la salle de repos. Derrière toi, prends porte à droite. Laisse tomber, d'ailleurs. On ne pourra pas monter à l'étage devant tout le monde comme ça. C'est trop louche. Il doit y avoir un autre accès à l'étage. Il y a une note pour l'exercice d'évacuation sur le bureau de Est-ce que tu vois des sorties de secours Ah, mais oui. Pourquoi j'y ai pas pensé Le haut, tout de suite. Regardons. Plein d'évacations du commissariat de police de Delos Crossing rez-de-chaussée, premier étage. Là, sortie de secours. Ça débouche sur un escalier sur le côté du bâtiment. Mais à tous les coups, ce sera fermé de l'intérieur. Si l'un de nous arrive à faire diversion, l'autre peut se faufiler à l'étage et ouvrir la porte. Et vu que c'est toi le fauteur de troubles, je vote pour que ce soit toi qui fasse un esclandre. Euh, T'es sûr T'as une meilleure idée C'est bon, docteur. Imagine un truc pas compliqué lance-toi. J'ai confiance en toi. Dis, t'as dit que notre dossier était quelque part par ici Moi ouais. tous les dossiers sont à l'étage. Ah, salut Désolé, Tyler. Il hein. faut que je boucle ça, sinon Wilson oui, va péter un peu. Bien. Je pense que je peux pas toucher le disjoncteur, mais... Je pourrais peut-être éteindre la lumière. Vite Allez Improvise Oh, oups Tyler. Ouais, je vais m'en griller une. Tu devrais arrêter. Plus t'attendras, plus ce sera dur. Ouais, ouais, je sais. Et pendant que tu y es, d'arrêter aussi. De toute façon, on ne peut plus reculer. C'est là, là que Brown garde tous ses courriers perso, on dirait. Apparemment, Apparemment il travaille il avec les services sociaux sur un dossier. Ça te regarde pas. Des positions de la famille Ronan. Hein. Comme ça, t'as voulu faire un stage de théâtre à l'été 2009 Oui, mais ils m'ont pas prise. Michael et moi, on voulait y aller ensemble. Il y est allé, mais moi je suis restée coincée tout l'été ici, seule avec Justin Miller. Pourquoi Ben, euh, cette lettre d'Ikta est prise. Tu rigoles Alors, il a annulé mon inscription Je suis désolée, Alison. C'est pas étonnant, il m'a menti dans le passé. Pourquoi Brown connaît aussi bien le directeur de Firewind Oh. T'as trouvé quoi C'est une facture. Eddie Brown, vous trouverez 6 juin la dernière facture du résident Tyler Ronan. L'administration de Fireweed oui, tient à vous remercier du soutien que vous nous avez apporté au fil des ans. Je savais qu'Eddie avait fait jouer rations au petit envoyé, mais. Ça fait beaucoup d'argent. Encore des portes dérobées et des secrets. Peut-être qu'il voulait pas de même m'aime pas à l'aise. Maintenant, je me sens redevable envers lui. Relevé de compte adressé. Veuillez inscrire votre identifiant, j'ai pas vu. 800 dollars. Okay. Tu trouves quelque chose, chose non. non. La police de Delos va monter un nouvel agent. Enfin. Ce gars un casier est plutôt, plutôt chargé en plus. Pourquoi il a été retenu franchement des galères il y a dit galère à trouver des, des nouvelles recrues ici. Je crois qu'il n'a a pas trop le On, On a toujours le choix. Choix. Donald Meurt. Un rapport, dossier, vol à main armée. Waouh. Tribunal, délit mineur. Coupable, six mois de détention et non liberté conditionnelle. Fuite pour éviter les poursuites judiciaires de témoigner. Ah bah il était bien. Il est bien pour le recruter lui. Possession. Utilisation d'équipement lié au stup, délit plaidoyer de culpabilité, sentence rendue. D'accord. Ouais, pourquoi pas. <tousse> Donald, Monsieur Meur, contacte email, expérience professionnelle. Responsable de, de l'équipe, artiste, création... Rappel événement. Wow, oh, on a regardé notre dossier ce matin. Attends, mais qu'est-ce que ça, ça veut dire je, je sais pas, mais il y a une référence là. R68653. Alors là, papier crayon, hein, je crois. Alors. r 6 8 6 5 3 Alors, concernant votre demande de ce matin à propos de l'affaire Ronan, elle n'a pas encore été numérisée, donc vous pouvez trouver les documents originaux aux archives pour référence. Les transcriptions d'appels téléphoniques ont été retirées, mais vous pouvez retrouver les appels numérisés dans l'annexe. Prévenez-moi si vous avez besoin d'autre chose, Thomas Arbor, commissariat de police de c'est le gros Tom a invité Eddie pour le dîner. Oui, il fait de gros efforts pour obtenir l'approbation d'Eddie. C'est le cas Eddie soutient Tom Il a préféré il est rester neutre. Tessa moi, me vous inviter à dîner jeudi soir. Je sais que vous ne, vous ne pouvez pas dire non à son morotis. ce n'est pas moi qui pêché, mes frais dans l'attente, blablabla. Blablabla. Bla, bla. Je pense pas que ce soit super important. Je pense qu'il faut qu'on fasse des archives. C'est là, là où nous avons trouver notre dossier. dossier. Petite mélodie. Dam <rire> Sérieusement Vas-y, essaie. C'est quoi l'air ouais, déjà, déjà Ouais, ouais, ça me ça revient. Et plaignait de tout ça l'autre jour. Ils vont être obligés de refaire tout le classement. Super. Ils ont numérisé les dossiers classés, mais seulement ceux d'avant 1990. Et donc Et donc notre dossier est quelque est part dans un de ces cartons. Génial. Une pièce remplie de dossiers en vrac et, et un système de classement incomplet. Ouais, c'est ouais. la grosse éclate assurée. assurée. Je vais surveiller les environs. Et pourquoi c'est moi qui dois me taper la cordée de carton? Parce que si quelqu'un m'a je j'aurais une excuse toute trouvée. Contacte-moi si t'as besoin. RG. Et voilà. Ah non, j'ai pas pris le bon. 68, 653. Si j'ai pris le bon? Chronologique de l'enquête. Rapport chronologique 22h35. Averti par mon coéquipier, l'agent Christian Holt, d'un accident au 12 Henry Road, Stellos Creek, bla, bla, bla. Une femme blanche identifiée comme étant Marianne Ronan, née le 8 septembre 64, est tombée du ponton dans le lac. Enregistrement audio numérique, numéro 36 359 36 330. Brown, 22h58, all témoins arrivons sur les lieux. Sommes briefés sur l'accident par l'agent de patrouille Jishan, matricule 56-22. Brown, 23h07, localisation des témoins. Nom des mineurs censurés, Ronan. Et nom des mineurs censurés, Ronan. Né le 7 mars 1994, enfant de Marianne Ronan. Impossible d'obtenir une déposition car elles sont en état de choc. Les enfants ont été confiés aux soins de l'agent de patrouille Jishan Brown. 23h41, le médecin légiste Teddy Kane arrive sur les lieux. Prend les empreintes de la victime, technicien du labo Othuli Matricule 56-29. Également présent, prend des photographies de la scène et récupère un fusil de chasse Rassler 3121, 21 déclaré. Des balles ont été trouvées sur les lieux de la grange Brown. Okay. Alors Pour l'instant, je ne trouve rien de nos déjà. Il y a des références à d'autres dossiers et des enregistrements audio. Tu pourras peut-être trouver les infos sur l'ordinateur. Même si notre dossier n'est pas encore numérisé, il doit sûrement apparaître dans l'annexe. Minuit 23, dépouille prise en charge par le médecin légiste, scène nettoyée, entretien avec les enfants du commissariat. Les enfants du commissariat, d'après leur déclaration, après que Ronan s'est fait couper les cheveux très courts par sa sœur, Marianne a menacé Ronan avec une arme. Ronan a voulu s'enfuir, elle a poursuivi l'enfant jusqu'au ponton. Ronan a alors poignardé Marianne Ronan, qui la menaçait toujours, puis celle-ci est tombée dans l'eau. Les témoins déclarent avoir appelé les secours peu après. Brown, 6h30, scène de crime passée au peigne fin, paire de ciseaux prétendument utilisée par Ronan, non retrouvé. Brown. Affaire présentée au juge B. Cruz, censuré Ronan accusé d'homicide, affaire ta 66 585 66 585 c'est pas le même, ch le même chiffre c'est bizarre 66 585 r 66 Sur l'ordinateur. C'est bon, j'y suis. Vous cherchez par mots-clés. Je cherche quoi alors Je sais pas. Marianne Ronan, 1er mars 2005. Étiquette manquante. Vous devez sélectionner une étiquette. Alors là. 2 sur 4. Dernière mage de Nanan. Stockage, rapport d'homicide 24 heures, information sur la victime, plus résumé de l'affaire. Toute l'histoire, oh, c'est un vrai roman policier. Oh, on a vraiment une plume. C'est pas un romancier Taylor. Résumé du crime. 1er mars 2005, vers 22h, la victime Marianne Ronan, femme blanche âgée de 41 ans, a quitté son domicile et est entrée dans son garage pour commencer à charger un fusil de chasse Rassler 31 21 9 mm. Peu de temps après, son enfant, Ronan Anzan, a pénétré dans le garage pour montrer à sa mère la nouvelle coupe de cheveux que sa sœur Ronan lui avait fait, d'après la déposition du témoin. En voyant la coupe de cheveux de son enfant, Marianne est entrée dans une colère noire et a menacé l'enfant avec le fusil de chasse. Ronan a quitté le garage et a couru vers le lac en appelant à l'aide. Toujours armée, Marianne a suivi l'enfant sur le ponton au sud de la propriété. En attendant ces bruits, le témoin Ronan est sorti de la maison et s'est dirigé vers le ponton où elle a vu Ronan, sous la menace de Marianne, se défendre en poignardant sa mère avec une paire de ciseaux. Les deux témoins déclarent qu'à ce moment-là, Marianne Ronan a perdu connaissance et est tombée dans le lac. À 22h29, l'agent du commissariat de police de Dells Crossing, Christian Holt. Numéro 55889 a reçu un appel téléphonique euh, Ronan qui lui a raconté l'incident. L'agent de patrouille Chan a été envoyé sur les lieux à son arrivée. Il a installé un périmètre, a commencé à décrire la scène et à s'occuper des deux mineurs. Ronan pour en savoir plus, voir leur déposition notification des inspecteurs. Le 1er mars 2005, l'agent Christian Hott a averti son coéquipier l'agent Eddie Brown par téléphone de l'incident. Avant d'être envoyés sur les lieux, Holt et Brompt sont arrivés sur la scène de l'incident à 22h58. Ils ont remarqué que la scène du crime se trouvait entièrement à l'extérieur. Canary Ward est une rue isolée qui n'abrite que quelques maisons. Les inspecteurs ont remarqué un fusil rassleur sur le ponton. Aucune cartouche n'avait été tirée. Ils ont envoyé les experts en balistique récupérer ces objets. C'est les inspecteurs ont été envoyés vers les témoins, donc les enfants, Ronan... Le témoin Ronan a déclaré qu'elle avait entendu des cris alors qu'elle était dans sa chambre à l'étage. Elle, elle a descendu l'escalier en courant, regardé par la fenêtre de la cuisine et vu euh, ben son frère donc, et l'armée mère Marianne sur le ponton. Marianne menaçait l'enfant avec son arme. Euh, l'enfant a essayé de s'échapper, Marianne l'a menaçant en disant qu'elle allait tirer. D'après les deux témoins, Marianne a déclaré « Je vais te tuer ». Ensuite, Ronan a frappé Marianne Ronan avec des ciseaux en essayant de s'échapper. Marianne Ronin est alors tombée dans l'eau sans connaissance. Preuve, objet numéro 1, Rassler 31 21 mm. Pour plus de détails, se référer au rapport des experts. Bah, euh, il manque un truc. Pour des experts Formation fax reçu service de protection d'enfance ça ouais, mais je vous comment ça oh, Faut que je check ça. 0501combr. 0105com ah, voilà. Ce truc, Brown a Qu'est-ce que tu veux dire Je vois un accusé de réception de fax avec le nom de Brown envoyé au service de protection de l'enfance. Avec comme objet, famille Ronan. Hein Ça peut pas être aussi simple. Non, continue de chercher. Information de fax, destinataire protection de l'enfance. Edward Brown, sujet déposition de la famille Ronan, identifiant. Oh là là, référence 99-63-66 envoyé par Nanana. Ok. Continue de chercher, mais chercher quoi en fait à propos de la famille Ronan. Euh, je voulais juste vous informer que nous allons prendre les choses en main dans ce dossier. Ah, je vois. Savez-vous si nous devrions parler à quelqu'un d'autre pendant notre enquête de terrain Oui, alors, Samuel Kansky, un ami proche de la famille. Uh -huh. K-A-N-S... K-Y. Merci. Votre assistante sociale, Sandy Black, sera sur place le 5 mars. Elle passera au commissariat dans la matinée. Madame Roux. Est-ce que c'est grave euh, Je ne peux vraiment pas me prononcer avant d'avoir tous les éléments. Je comprends. Bon. Merci et bonne journée, Madame Vous aussi. Je viens juste d'entendre Franck parler avec les services sociaux. Il l'a fait. Il a dénoncé. Et s'il était juste un intermédiaire Il n'avait peut-être pas le choix. On doit continuer de fouiller. 14, 20, 34, 11. 20, 34, 20. Je vous entends. C'est ma maman. Elle, elle est tombée dans l'eau, mais elle remonte pas. D'accord, où est-ce que tu es là À la maison. On est à la maison. Tu es toute seule Où est ton papa Il y a de moi et de ma soeur. D'accord, ma puce, tu peux me donner ton adresse 12 Canary Road. S'il vous plaît, faites vite. Surtout, vous bougez pas, d'accord On envoie quelqu'un pour vous aider. Je vous en prie, approchez pas 05 R68 MISC Sémédo, téléphone, nom de famille, du patient, pronan, date de naissance, donneur au dossier, adresse, numéro de téléphone, domicile, diagnostic, commotion cérébrale, description des symptômes, pression intracrânienne, mal de tête, perte de connaissance, nausée, étourdissement, butin, sortie de l'hôpital. Ça concerne lequel des jumeaux Je sous-signe. Tessa libère par la présente... La clinique saint de son obligation du suivi du patient selon les conditions de son butin de sortie. J'ai lu l'acceptation de ce butin de sortie de l'hôpital. Signature du, du patient, tampon, etc. Déclaration de vol pusillane pour négligence d'enfant. Desavici. La référence est 2005 2015 15-46... Incident résumé, détail d'incident, type d'incident vol. Le 31 mai 2005. Au magasin vol à l'étalage. Tessa. Rapport d'incident résumé. Non, Tessa. Adresse, blabla, personne signalée, Marianne Ronan. Le 31, mai, le 31 janvier 2005, vers 10h45, Marianne Ronan est entrée dans le Vedi Vé -Vé Védivéti, propriété de Thomas et Tessa Vecchi. Madame Vetchi a déclaré avoir observé Ronan parcourir les allées pendant environ 10 minutes tout en discutant distraitement avec elle. Madame Vecchi a déclaré se trouver derrière le comptoir et ne pas avoir de contact visuel derrière direct permanent avec Ronan. Vecchi a déclaré qu'après ces 10 minutes, Ronan lui a demandé si elle avait de l'encens à moustiques bio en réserve. Vecchi a informé Ronan qu'elle n'en avait pas et a déclaré que cette demande lui avait semblé étrange vu qu'on était en hiver. Ronan a alors quitté le magasin sans rien acheter. Vetchy a déclaré qu'environ 5 minutes plus tard, elle s'est rendue dans l'air où Ronan se trouvait et a découvert qu'il manquait une boîte de lessive. Vecchi a déclaré qu'elle venait de remettre des boîtes en rayon et qu'elle n'avait pas eu d'autres clients ce matin-là. Vetchy a déclaré qu'elle avait déjà soupçonné Ronan de vol à l'étalage par le passé, notamment en compagnie et peut-être avec l'aide de ses deux enfants. Vetchy a déclaré qu'elle avait également des raisons de soupçonner Ronan d'être coupable de négligence envers ses enfants. Elles ne mangent pas et sont exposées à toutes sortes d'influences inappropriées. Vetchy pense qu'il est possible qu'une certaine forme de maltraitance ait lieu chez elle. Oh. C'était pas bon Toujours pas euh... Faut que je check ça. Ah. 05 R63 325 sont énormes quoi, multiples là. Ouais, c'est pas le genre de, de photos que je veux garder Placement prolongé Ronan, dossier 68 653, mineur de moins de 16 ans hors de détention de placement ayant trouvé un motif raisonnable pour appuyer la demande en attente ou la mineure ayant été qualifiée de délinquante ou ayant violé l'accord de probation conduite, la cour déclare que par prépondérance de la preuve que la détention ou le placement en dehors de domicile d'un parent ou d'un tuteur est nécessaire à la protection du mineur ou d'autrui. Elle ordonne que la mineure soit confiée à la justice pénale de des mineurs JPM et placée en détention dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, tel que le centre d'accueil de féroïdes pour délinquants juvéniles. La JPM a le pouvoir décisionnaire de libérer la mineure sans ordre du tribunal. Autres ordres, la décision ci-dessous est étayée par la déclaration orale retranscrite par le greffier. Recommandé, président de la Cour, juge de la Cour, je certifie qu'une copie de cet ordre a été envoyée à JPM, avocat, parent, tuteur, lieu de placement ou de détention, greffier Curtis David. Il va falloir que j'ouvre tous les cartons C'est une blague Non, ça n'est pas une. Faut que je le grouille. Faut que tu grouilles, mais. Pardon, Tyler, j'ai pas pu le retenir. Il se dirige vers toi Dehors. Et on voulait pas. Je ne dirai pas une deuxième fois. T'es un putain d'hypocrite. Je t'ai dit de sortir. Hé hey, Lâche-moi Tu préfères passer la nuit au poste Je crois pas. Non. Je t'ai dit de ne pas me toucher, putain tirez vous vous avez de la chance de faire partie de la famille. Tu veux vraiment parler de famille, Eddy Appeler les services sociaux quand quelqu'un galère, c'est à ça que ça sert la famille, franchement Et à enfreindre et à la, la loi, loi et se vanter qu'on va prendre tes putains de gamins C'est ta, ta faute, faute si elle a déraillé, Eddy Toi, et Tessa, et, et tout le monde dans Donc ce foutu bled de merde D'accord, on va causer. L'hiver qui a précédé la mort de votre mère a été très rude. La ville a été bloquée par la neige pendant des mois. Les routes étaient coupées et les ravitaillements étaient très rares. C'était dur pour tout le monde. Surtout pour Marianne. Et cet hiver-là, elle buvait la tasse. Et même si les gens du coin l'avaient aidé. Je suis pas sûr que votre mère aurait accepté. Tessa a dénoncé notre mère parce qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts. Tessa est venue me parler parce qu'elle s'inquiétait beaucoup. Je vois. J'étais dans l'obligation légale d'enregistrer la plainte de Tessa, même si j'étais pas d'accord. Donc tu as appelé le service de protection de l'enfance. Donc tu l'as prise au mot et t'as appelé la protection de l'enfance. Problème de malnutrition matérée. manque de supervision parentale, absence d'attention psychologique adéquate. Elle avait suffisamment de preuves à charge. Quoi C'est des conneries Fallait obéir à la loi en fait. Ok. C'est pour ça que t'es venu à la maison le jour de sa mort. Tu te sentais coupable. C'est pour ça que t'as pas suivi le protocole. Je devais la prévenir de ce qui allait se passer et lui dire que ça s'annonçait mal. Un travailleur social avait été mandaté pour venir évaluer la situation. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, d'après vous Je croyais que la règle numéro un, c'était de toujours dire la vérité. C'est vrai, mon dit-elle. Et pourtant, t'as menti. Je ne pouvais pas supporter l'idée de vous voir souffrir pour rien. Mais vous êtes des adultes et vous avez pris votre décision. Je suis désolé. Merci, Eddie. Alors, c'est tout Ça doit être sympa d'avoir une fille qui passe l'éponge aussi facilement. T'arrêtes pas de dire que c'était ça la responsable, mais... Maintenant, il faut que tu ta part de responsabilité dans la mort de notre mère. Ça fait dix ans que je le demande encore et encore ce que j'aurais pu faire de mieux. Je sais que j'ai fait une énorme erreur avec vous deux. Et vous avez tout à fait le droit de m'en vouloir. Être père, c'est un boulot compliqué. J'ai fait de mon mieux. Et je suis prêt à faire des efforts avec toi aussi, Tyler. Si t'es d'accord. Pas entièrement contre, mais ça va nous prendre du temps avant d'être une jolie petite famille. restez là de ce de cet épisode de ce partie 2 du chapitre 2 secret de famille on se retrouvera très vite pour la partie 3 ben, que de rebondissements par contre c'était très compliqué au niveau des cartons pour trouver euh, toutes les références de cartons essayer de mettre en place les les, euh, les indices qu'on avait, les regrouper, trouver les cartons, enfin, c'était assez compliqué. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire, vos petits pouces en haut, que vous abonniez à la chaîne. Et euh, rendez-vous pour euh, la partie 3, très vite. Allez, plein de bisous. Bye, bye.